Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de notre Mastermind. Alors maintenant euh, qu'on a la combinaison qui s'affiche euh, au lancement du jeu ou quand on va chercher notre méthode, on va maintenant donner la possibilité au joueur de cliquer sur les couleurs pour remplir ses slots. Alors, euh, pour ce faire, on va devoir cliquer sur nos boutons qui sont ici. Donc, on va avoir, devoir sélectionner ici nos boutons. Et pour qu'on puisse cliquer, on va tout simplement utiliser un, euh, un Event Trigger. Mais pour que ça fonctionne, il faudra un Box Collider. Donc, on va tout simplement ici ajouter sur chaque élément un Box Collider 2D. Donc, je le laisse comme il est par défaut. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter un Event Trigger. Cet Event Trigger, alors attention, je ne peux pas euh, le sélectionner en multi élément donc je vais devoir le faire un par un. Et donc, je vais devoir ici euh, utiliser un Event, et je vais par exemple choisir le pointer click pour lancer une méthode publique. Mais, avant toute chose, il faut créer cette méthode publique. Donc, on va aller ici au niveau de notre manager, parce que ça, c'est lui qui doit le gérer. On va enlever ici, on avait pu voir que ça, ça fonctionnait. On laisse au Start l'appel du nouveau euh, code. Et on va utiliser maintenant quelques variables. Alors, je vais devoir identifier mes Game Slot. Donc, pour ça, je vais faire un Sialized Field, parce que ça doit pas être public de nouveau. Et je vais euh, euh, appeler ça Game, game Slot. Donc, voilà. Et je vais dire que c'est un nouveau tableau. Alors, appeler ça Game Slot. faudrait peut-être mettre le type avant. Donc, ça va être un tableau de Game Object, qui va être donc, Game Slot. Et qui va être égal à un new euh, game object. Et on va lui mettre tout de suite une taille parce qu'on la connaît. Il y a 10 slots. Voilà. Donc j'enregistre, je retourne dans Unity et on va tout de suite renseigner nos 10 slots. Alors, au niveau ici, donc, du manager, je vais tout simplement ici euh, renseigner mes slots. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. Alors, attention, dans l'ordre, vérifiez bien, parce que le 1 ici, bah, c'est celui tout en haut. Moi, ce que je veux, c'est le 10. En fait, je vais démarrer par le 10. comprenez bien qu'ici, ils sont notés inversés. Donc, Game Manager, le 0 va être le 10. Le... En fait, il suffit de les glisser un par un. Vous aurez compris la manœuvre. 4, 3 2 et pour terminer le 1. donc voilà ça c'est fait donc on retourne au niveau du code et maintenant on aura besoin aussi d'autres variables alors je dois pouvoir identifier en fait quand dans quel slot je vais être je vais démarrer évidemment euh, au slot 0 on va l'appeler 0 on va aller de 0 à 9 on va, on va penser comme un tableau donc ici on va créer une variable privée qui va être de type int qu'on va nommer current slot et qu'on va initialiser à 0 on va aussi par la suite avoir besoin des colonnes donc on va tout de suite le faire donc current euh, alors call voilà je vais mettre colle et je vais euh, définir à 1 parce que ça va être sur la première colonne alors on pourrait mettre 0 aussi pour partir du même principe mais on va dissocier les oeufs ensuite euh, bah quand je vais sélectionner en fait une couleur je vais devoir l'intégrer dans mon code donc, je vais euh, créer ici une variable euh, qui, va être, qui va être qui va être de nouveau visible dans l'inspecteur pour les besoins du test. Mais encore une fois, ensuite, il faudra l'enlever parce qu'elle va être privée. Donc, euh, ici, euh, je vais l'appeler... Bah, ça va être un tableau de string, de nouveau. Donc, string. On va l'appeler code. Et on va dire que c'est un new string. Et évidemment, vous, euh, dout vous en doutez, avec... 4, euh, une longueur de 4 dedans parce que je dois stocker mon code secret donc ça c'est parfait maintenant on va pouvoir attaquer notre méthode qu'on va appeler de l'event trigger donc on va faire un plus void et on va le nommer color select on va utiliser un argument de méthode et on va utiliser bah ça va être tout simplement un sprite donc je vais l'appeler ici je vais le type sprite et je vais l'appeler sp voilà en fait, on va s'en servir, on va la signer pour éviter de, de, de, de... On va utiliser le même script en fait pour chaque couleur, ce qui sera un peu plus pratique que d'aller euh, tout simplement à chaque fois... Euh, bah, on devrait créer une méthode publique pour chaque bouton, ça risquerait d'être embêtant. Donc la première chose qu'on va faire, c'est quoi bah, On va euh, tout simplement définir... On va définir, en fait, on va reprendre notre Game Slot et on va lui ajouter euh, le sprite correspondant passé en couleur. Donc on va aller chercher ici euh, Game Slot. Alors, son indice, bah, ça va être « current current, current pardon, current slot », et on va aller chercher dans son transform, parce que rappelez-vous, on avait construit ça de manière à pouvoir aller chercher euh, tout simplement euh, la colonne, enfin, euh, pas la colonne, ici, si on avait fait, euh, alors on va retourner voir, parce que je vous avoue je ne sais plus, donc « current slot », ici, on va être au départ, on va être au zéro, et les « c », voilà. Donc en fait, on va dire qu'on va chercher C et on va concaténer ça tout simplement avec current colonne. En fait, vous allez voir, la colonne qu'on a, qu a renseignée à 1, vous voyez, ici, ça va être le 1, C1. On ne va pas commencer à 0, donc c'est pour ça que je suis parti à 1. Et une fois qu'on l'aura sélectionné, on va faire un get component sur quoi bah Sur l'image. Alors ici, pareil, pour avoir accès à l'image using UnityEngine.UI et donc ici maintenant j'ai accès à l'image et je vais aller chercher le sprite et je vais dire qu'en en fait il est égal tout simplement à la variable sp qu'on passe en paramètre. Voilà, donc ici c'est fait, je réduis un petit peu pour que vous voyez tout, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est parfait. Maintenant, ce que je dois faire, c'est stocker en fait cette valeur dans mon tableau de code qui va me servir de référence. Donc ici, je vais dire « code ». Et là, de la même manière, je vais utiliser un « set value oh, ». Bah, je peux l'utiliser, donc tout va bien. Je croyais que ça dépendait du système, c'est pas grave. Et on va faire ici. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin Donc, en fait, les sprites, je les ai nommés euh, tout simplement avec leur nom euh, en minuscule. Et je vais m'en servir ici. Je vais dire que c'est « spName » tout simplement. Et ça, donc ça va être la valeur, donc la chaîne de caractères Si le sprite, c'est le jaune, bah ça va être yellow. Et euh, ensuite, au niveau ici de l'index, c'est-à-dire que dans mon tableau, il va aller à la position 0 si c'est le premier. Donc je vais dire tout simplement que ça va être « current call ». Moins 1 à chaque fois parce que là il y a un index. Donc si euh, ici je suis à current call, j'ai 1 et que c'est le premier, bah, je dois le placer dans l'index 0 de mon tableau. Parfait. Donc ça, ça devrait fonctionner aussi. On est bon. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va changer de colonne. On va dire current col plus plus. Hop. Et euh, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est faire un if current colonne est égal. Alors ici, 1, 2, 3, 4. S'il est égal à 5, quand je fais ça, ben là, pour éviter de sortir du tableau, je vais tout simplement dire qu'il est égal, « current colon » est égal à 1. Tout simplement. Ben ça, ça devrait fonctionner pour pouvoir maintenant euh, sélectionner nos couleurs. Bon, Bien évidemment, on ne fait que la sélection des couleurs, mais c'est déjà ça. Donc, on retourne ici et on va préparer les choses. Parce que là, maintenant, on va devoir intervenir sur ici euh, nos couleurs. Donc black ici, un Event Trigger, j'ajoute pointer click et je vais faire un petit plus. Je vais chercher mon Game Manager. Je vais chercher dans le Manager la méthode publique qui s'appelle Color Sprite avec un sprite en attente. Et évidemment ici, bah, c'est la couleur black. Donc je vais aller chercher le sprite qui est tout simplement noir. Et je vais recommencer cette opération sur tous les couleurs, tous les couleurs à sélectionner. Voilà, c'était le dernier, donc maintenant il nous reste à tester tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc je lance ma scène, le code va être évidemment affiché, et ici disons que je veux jouer le jaune, je clique sur jaune, le rouge, le noir, le bleu, ça fonctionne très bien. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si je resélectionne une couleur bah Avec notre système en fait vous pouvez voir que en fait, ça va toujours jouer comme ça ensuite, c'est-à-dire que ça va venir écraser par au-dessus... Peu importe ce qu'on fait, vous voyez, rouge, en fait, ça va venir colonne par colonne. Donc, c'est un système comme un autre, mais euh, bah, ça fonctionne très bien et c'est très simple à mettre en place. Donc, voilà, il nous restera à voir maintenant comment euh, annuler, en fait, la ligne, tout simplement en cliquant ici sur le bouton annuler, mais on verra ça lors du prochain épisode.